La société bon dit non ti bagaille. On va avoir des Parce que moi c'est qu'on s'amie. pas prétendre que me gagne moi pour l'information. Mais moi-même m'arranger pour me information que me besoin. Par exemple, si so on regarde sur l'écran sur information que me baou, on veut voir on parle fort un bagage seulement. Entre-temps, je dis à nèg 400 ma roseau nèg frappe. Parce que, quand les ont eu c'est brisé par le elle Beta fait. Et puis, ils sont retournés. Ils ont sans l'embossage de retourner sur TikTok pour pipi belle l'algonia. Ils faire chaud. Parce que le roi, il parle dans chaud. Il vient faire chaud. Le peuple a commencé un mouvement. vous ont arrangé un dans le micro. vous ont crasé le peuple. vous ont le mouvement dans le peuple. A. La, le peuple à peuple, peuples à a gérer pression, ils ont pas qu'on Il ils ont prennent diversion etc. Et puis ouais, on ou est motivé. Sauf mon canapé vert campe de jam jusqu'à présent. Et même si vous parlez ou dans la rue, mais des bons mauvais, j'ai passé sous canapé vert le catouette là. Et depuis on y bat moun Mou Mou même on mobilise. Même mon canapé vert pour ça. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? 400 mauros je vous dis les ont tenté de tourner un bus car Heureusement, chauffeur a été soumis à Il a été arrangé, au a Mauvais passe-là. Mais malgré tout, il a été coup sur son camionnette qui était tout chargé. Et la police pas pris le temps pour réagir. Il y un de balle qui jodi a. Et il faut me dire que Timagali, il frappé. Parce que entend le boyouyou, monsieur mortellement touché. Et information que nous joignent, bois côté la police, monsieur Seyou qui t'est tiré sous policier, Monsieur dit non, monsieur, t'es manqué, mourir. Vous te, mouri, te, te tiré sous monsieur dans la zone du Val-là. Eh bien, je dis à Boyouyou, monsieur pas monsieur mortellement frappé. Même j'en gè de blousaï tout nan kafou. Ou yon bus, et eh bah ben, ça m'di bus karbe tout. Écoutez, même j'en nan kafou hier swa, deblozay, coup de blousaï, kout bal, fait mi la, ou nan mal lamenté 52. Parce que m'di din sa, kafou vin fragile. Ma montre l'image nek qui tombe kafou yon demain si Dieu veut. Gonto a le monsieur Junior, alias kakout, finalement kakout pren bal. <laughs> finalement kakou prend balle ti magali là oui elle toujours là on connaît qui partit pas écoutez e finalement kakou prend balle Aye kakou prend bal gon l'autre qui prend balle qui tombe mais kakou même la le net monsieur m'était blessé grièvement blessé on pas compris l'écharpe même pas quoi elle fin japer Jean monsieur te blessé là il c'est difficile pour échapper. Qui ça passé? La popo kap frappe? Parce que m'da di nèg yon goun lèk aprive kafou aprete comme ça. Eh bien, de fait, Actuellement la tout sat pas bien rangé kwa ou kafou. Parce que si ou pa ranger kwa ou kafou, Nan kafou, Parce que goun kafou 4-4 tan nou, Kote la popo pour cherché Pour fon nettoyage nan kafou, Tout neg kite nan eh, konkombrette, avec Chris-la, Pérojet, ça y a tanzan, policier qui a tombé dans le avant longtemps. Rete ont été branchés. Ils ne connaissent pas les et vie vieux Se C'est bon parole. Ils sou nan pas les machines. machine ne connaissent c'était lié pour l'instant. ne connaissent pas les bien Ils ben connaissent pas les machines. Ils ne connaissent qui s'est passé? Kafou vint gon un baril de poudre qui s'y met. Baril poul de la s'y met étincelle y a tonnes, pour du feu éclater dans Kafou. Et pas baril blague kap passe Kafou là, non? C'est nex ça a ne tomber a, là il est tombé presque même zone. Se, alors, pas du même zone, non. C'est même équipe sa la Josué avec Tyson à terre. Josué avec Tyson. Qui se bras droite Tipite. Perroge. Au policier, oui. <laughs> policier Perroge, ne chris là. Son pays difficile. Hein? Très difficile, oui. Ah. Bah, yo grave. N'a demandé de la bobo Maman la vie. Hein? Sa ou dans 22, Dans passer dans 22, ans, hein? et il dans 22, et et il la passer dans et là Deux jeunes dans 22, et parce que, il me nous il y a une grosse panique. dans le il actuellement. Vla ou 22, il faut il faut passer ou la champil? ou toujours plein sous statue, pour qui ça qu'on pas mettre pio à terre ou vinn cacher qu'il y a nèg qui a terre plus ou moins là c'est mic mic parce la terre elle même poge là n'a caché qu'il y a dans cour POG, général poge il est caché Eh bien, la société oui il deux nez qui tombent hier soir dans la matin 52 gonto c'est même back-up qui était frappé Josué Aktaison qui vide nèg de terre eh bien, monsieur Sayo, yo te la gardé, monsieur ti Junior, yo vide, monsieur Arte, yo le monsieur Kakout, finalement, Kakout pren bal. et eh, monsieur bon pren balle là, monsieur Genjud, monsieur te la l'balan encore. Gon loto, yo frappe, monsieur tout, donc, monsieur balle encore. Ma montre une image, avec ça ou demain, si Dieu veut. Ok. Ça dit, kafou pour l'instant, Fon nèg pou en pile, en pile, en pile, en pile. Ok. Et ça te fait pou là? La. <laughs> nèg yop bay pression. Et e pas tout la monde a le temps non, ou n'y a. Nèg yop cherche ka kote moun a le de tété. Messieurs, bon e, resulta... vous m'di yon tibagay. Et pas moins de problème, non. C'est respect pour nous monsieur. C'est résultat. C'est vous m'kone, vous ne paniquez. Parce que ça, là, ça pour qui vit là, c'est résultat de travail. Pour qui ne pas <laughs> comprendre. Pour ne pas comprendre. Pour ne mal comprendre. Pour ne pas comprendre. C'est résultat de travail. Oui, nous avons là dans le Parce que, écoutez, la société. Nous ne sommes pas là, nous la Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas pays. on commune. Nous livrons le sol à bandi, bandite. Nous avons fait promotion pour bandi, bandite. Nous avons fait promotion pour violence comme autorité. Dans la commune, il dis pas normal. va normal. pas normal. Je vais tourner sur ça demain si je veux pour plus de détails. Ok, je vais aller là avec un micro comme ça. Moi-même, j'en ai dit hein? dans le. Je ne suis pas dans compétition. Je suis juste dans information Et je ne suis pas faire distraction. sans ne suis pas sensation non plus. Je suis sa bas information. La police te mobilisé toutes ressource que elle gagne pour faire un attaque sur village de Dieu. Je n'ai pas là un ami qui dit que c'était une impression au commandement de la police à pas comprendre le travail. Ouin. Parce que moi, en plus, ça fait travail de relation publique pour PNH ou pas comprendre ça parce que en aucun cas m'baka n'a quand un m'baka n'a kin analyse que m'baka le fait pour montrer comme si c'est dans quand bandit à m'camper m'doué camper dans quand la police si j'ai des m'a dénoncé mais si j'ai fait pas positif tout m'a encouragé si j'ai en moun qui habite village suivez pour nous si aider à enterrer le cadavre parce que moins qu'on ait un cadavre, si qu'on y a on monde bon ou pa, pas qu'on ou pas car vérifié ça bon pas pas ta cléme. Mais suivez pour sortir ce sur so demain. Par exemple, il y a deux cadavres qui étaient bon rigole. Est-ce que pas bien cadavre qui vont enterré? Si on pas enterré déjà, ça veut dire que il n'y a cadavre en bas dans le village. ressources dans la police à mobiliser pour attaquer le village. Il y pas dire par souci professionnel, par prudence et par un commun qui est conscient et qui est responsable. Il y je ne Même connecté parce que si je fais travail comme ça, ce n'est pas que France est connecté pour me donner des informations. De France, je ne pas ça n'est pas lui me va le c'est pas avec i j'aime me ou le connecter pour l'information. information lui même il va détail Ça a ça à pour me descendre et depuis plus d'un an m'a fait là hein depuis deux ans n'a frappé comme ça à terre pas j'aime que qui démenti nous non on est qu'attente à faire diversion <laughs> mon chef gang ne va pas démenti m'm. voir pour monde bon pou l'autre monde cap tenter faire diversion lui même nous ne sais pas David tu parlé dans Ça, monsieur, tu dit. que les n'as pas dit que tu as dit Il il il dit que ça as c'est que tu à comprendre comment as que tu as dit que tu as que tu Moi je cherche information. as bien écoutez, imaginez que que si la police, si peuple a quitté le week-end de la passé, c'est possible pour le mouvement écrasé, Parce que, le groupe, Binu, et CSPN reste avec la, comme ça m'a Il de demander pour où policier. Si vous avez sur la page, vous avez écrit ça. Pour les gens qui suivent, c'est parce que vous avez eu idée. Mais pas blie me dit non. nek krasé a des village il y a Krasé villages, a des rapports, il y a des rapports, il y a a des rapports, il y a des rapports, il y a y a des rapports, il y a des rapports, il y a des <laughs> Son pays difficile. Eh bien, écoutez, la police mobilisée, et ceci est tellement vrai. Nèg premier jour, trois nèg qui tombaient dans le camp, nèg village de Dieu. Nde ça. Et c'était vrai nest te attaqué parmi toutes les caméras? Par exemple, quand vous avez après la caméra qui est dans la tête, ISO avez dans la vous la. La police vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que côté monsieur placé que série de caméras. Ça dit que vous avez dit qui Marine rete sou la mer, pardon, Bon bout de temps, pas rien qui traversé. La police contrôle mer, Et ça te fait l'homme vindou que iso dans village là et pas blague fait La police getan où est ils dans village. yo lokalize, monsieur. Vous comprenez ce que m'a dit ça ou là pour me faire montrer sa ka iti ya. La police localise M. Ouel dans well village. nest pas qu'il a village parce que a metton un paquet de pièges à terre parmi les trous qu'il a De là, d'eux a tiré la police sans donner qu'il été et puis il a pénétré mieux pour mettre des bouches dans de le pour pété bal. Ne t'es pas une image sous page moi. C'est une bandit qui est dans chat dès que vous T C T est sous tête chat. Bon policier Kay, monsieur sous don Kay. Là il a dit par mon mouch qui village. Pas un problème. On quitte ça là. Maintenant, n'a aucun temps met tout point stratégique nécessaire pour frapper ce village. Mais le fait que la police gonjan l'opérer, malheureusement, y a tant non l'ode. L'homme te frappé, France LB, fort, M. Fache, ou elle devait écrire écrit une note affaire menace. M. Voye renforcer, policier te en bas. Te a n'importe 5 à 6 chablins de disponibles. Opération tellement te sous point pour le fait. Ariel enrique de gêne pour 3 chats. La Kali, salut il peut Y 1. Yo pren 2 yo voye renforce l'équipe qui soube centenaire. Ouais tout baga, te, te souf ça. t'es souf Est-ce que nous te dit parce que nous fèm de di que ke... l'écor groupe Ebinu nous dit Haïti est dirigé par l'écor groupe Ebinu. Nous sommes de fond parce qu'on Après ça, nous d'abri al que on a, a un petit conseil si battre battu tout le bail contrôle. Les bino, pendant l'opération planifiée, on a eu un air, on a parce que Bandi yon pas qu'à traverser. Le petit soldat yon, sorti dans cette là. yon continue à faire 7, mais yon pa pas en quantité. C'est parce que BI a pas fait de travail. Li. Parce que c'est machine qui est a elle vient dans la zone. là. n'a pas fait travail. Mais elle n'a pas qu'à sortir village pour traverser le portail. Tout zone ça te stérile. Et ça te fait m'de m'de avec chauffeur yo, avec jeune journaliste yo, pour Parce que zone ça pas facile. Et c'est non pas facile qui fait gonto, ta à tomber presque botte le Haïti ya. A onze ans son motocyclette. La police te vle attaquer. Pour yon ba, yon va faire pral gon, temps en temps gon réunion. Et dernière réunion n'ayon participe, c'est Binu qui organise même petit bagaille bon, opération, parce que le yo, tchèque sous le village, il y a un dans le village. Petit nèg yo. <laughs> et puis, moun bine, a yen. Pour timoun, yo pile gapil timoun dans le village, etc. Yo a éviter dommage collatéral. Depuis le samedi, ah, attention. Nous prenons la mère. Et nous prenons mira. depuis ouais, nous de Nous prenons mira parce que nous prenons un complot. Et nous prenons un coup de pas <laughs> Etc. prenons. cetera Il a pour éviter dommages collatéraux. Cependant, opération a continuer, mais etc. Devine, il tout mis yo. On commence à sentir que bagay, un petit bagay. Ok. Ça vient de faire même police te pou pwès, yon yon ki la police qui a mobilisée pour frapper de temps en temps. Vous avez un fond de bec. commencez à ralentir parce que vous n'avez pas de garantie à 100%. Vous avez 4 blindés qui rentrent en la Haïti. Et puis tout le monde commence à battre bravo parce que vous avez dit que bon, vous avez renforcé les blindé. Qui la saline, etc. Parce que hier, par exemple, m'fon check, tout tout, zon, forsin clair, M'a gade réaction moun yo, m'ap tande tibagay, m'gade en bicentenaire, portale yogan, gagne, ke blende yo disponible, gen, gen, gen de point stratégique, ke m'ouè gen kiye, ke m'pade mais m'ouè, comme si quand même, yo pas attaque village, mais yo a terre. Yo a terre. Eh ben la société écoute. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui, pendant que je parle avec nous là, pas qu'il y qui est dans la zone 21e. Vous été tout blindé. toute disposition que vous prenez, positionné, franchi dans ces série de zones stratégiques.